Dans les bons moments de cette année 2019, il y a bien entendu les moments gérés par Vénus et euh, Vénus eh bien elle sera en bonne euh euh, en bon aspect avec vous du 15 mai au 9 juin. Vous me direz c'est un petit peu tard, mais vous aurez d'autres aspects avant. Hein. En tout cas, elle sera alors en Taureau, euh, le cinquième signe après le vôtre et c'est le signe des sentiments, c'est le signe des enfants, c'est le signe aussi euh, de tout ce qui est artistique, créatif, alors c'est possible que euh, vous accouchiez par exemple, ou que vous entendiez bien avec vos enfants, mais c'est aussi le moment pour exprimer, hein, exprimer vos sentiments, chose que vous ne faites pas souvent hein, en tant que Capricorne. Certes, vous les montrez d'une autre manière, alors ça je vous connais bien, je sais parfaitement que le feu se cache sous la glace, mais il euh, euh, y a certaines personnes qui ont besoin d'entendre des mots d'amour, qui ont besoin de gestes tendres, qui ont besoin... Et il faut essayer de faire un compromis de manière euh, à... Ben, si vous voulez euh, garder la personne que vous aimez, pour faut lui donner quand même un petit peu euh, de, de preuves de vos sentiments de temps en temps. Et pendant que Vénus sera en Taureau, ce sera le moment idéal parce que euh, tout d'un coup votre couple euh, hein, s'entendra bien, vous serez bien ensemble, plus vous donnerez à l'autre ce dont il a besoin et, et meilleure sera la relation parce que euh, c'est pas à sens unique, l'autre fera pareil et vous donnera ce dont vous avez besoin. Deuxième période vénusienne, agréable, en cette année 2019, eh bien ce sera le passage de Vénus en Vierge, ce sera un petit peu plus tard, ce sera du 21 août au 14 septembre, mais donc ça vous promet une, une bonne rentrée, n'est-ce pas? Euh, D'ailleurs vous aurez encore un petit peu la tête en, en vacances, peut-être que vous aurez rencontré quelqu'un, peut-être que vous aurez passé de très bonnes vacances et que vous y penserez euh, parce que beaucoup de, de plaisirs vénusiens seront liés à la pensée pendant que Vénus sera en, en Vierge. Euh, vous, vous préférez même peut-être penser à l'amour que de le vivre. Alors ça peut signifier effectivement que vous avez rencontré quelqu'un, mais que cette personne n'habite pas au même endroit que vous, donc vous vivrez un amour à distance ça n'est pas exclu, hein, ça arrive tous les ans que qu'on part en vacances et puis on rencontre quelqu'un sur notre lieu de vacances qui habite pas au même endroit que nous, ça arrive. Donc euh, bon, euh, vous entretiendrez cette relation éventuellement, hein, cette relation à distance, à moins que si vous êtes déjà en couple et heureux, eh bien euh, y ait euh, comment dire, que cette période soit favorable à l'épanouissement de vos sentiments, à une entente cordiale sur à peu près tous les sujets. Donc, euh, bonne période. On continue avec euh, la meilleure période pour entreprendre, pour être actif, dynamique, pour travailler, hein, puisque vous êtes Capricorne, vous aimez le travail. Donc euh, eh bien ce sera les, les moments où Mars sera en, en harmonie avec vous et ce sera euh, pendant qu'il sera que la planète traversera le Taureau, c'est-à-dire entre le 14 février et le 31 mars. Euh, alors vous l'aurez un petit peu plus longtemps que les autres planètes rapides parce que euh, mars vous le voyez met un mois et demi à traverser un signe, donc euh, disons que vous l'aurez euh, je sais pas 4 cinq jours peut-être et que c'est vraiment dans cette période qu'il faudra euh, comment dire, euh, bah vous mettre en mouvement, créer, euh, poser, euh, comment dire, vos jalons pour, si vous avez un, un projet en tête, euh, euh, mettre les choses en branle, hein, euh, euh, vraiment lancer, il euh, y a un côté lancer, euh, euh, mais en prenant votre temps. C'est pas, il euh, n'y a pas de précipitation hein, avec Mars en Taureau. Il faut surtout pas vous précipiter. Il faut prendre votre temps. Si vous avez quelque chose euh, que vous voulez euh, ou mettre sur le marché ou un travail que vous voulez démarrer, euh, n'importe quoi, il faut compter avec la, la lenteur du Taureau. Donc euh, bon. Euh, euh, pas question de précipitation. Alors les domaines concernés par le taureau, ben, c'est souvent... Euh, ça peut être le domaine du luxe par exemple, ou euh, de la mode, etc. Peut-être vous allez trouver un, un, un nouveau travail dans ces domaines, ou alors vous vous intéresserez plus particulièrement euh, à, à l'un de ces domaines. avec les meilleurs moments de 2019 pour vous faire des relations, entretenir les relations existantes, établir de bons rapports avec la clientèle, effectuer des démarches, enfin tout ce qui est en rapport avec Mercure. Donc Mercure fera un premier bon aspect avec vous alors qu'elle sera en Taureau, on a vu que c'était un très bon signe en ce qui vous concerne, ce sera du 6 au 21 mai. Euh, bon, c'est un petit peu loin, vous me direz, par rapport au début de l'année, mais bon, vous aurez d'autres aspects euh, en début d'année. Toujours est-il que, euh, ce, avec Mercure euh, dans, dans le signe du Taureau, chez Vénus, je le précise, hein, puisque le Taureau est euh, géré par Vénus, tout ce qui est rendez-vous, contact, démarche, tout ça marchera comme sur des roulettes. Hein. Vous aurez vraiment pas pas d'effort à faire parce que le Taureau c'est pas un signe qui aime faire des efforts. Bon, quand il le faut, il en fait plus que les autres. Hein. Mais là, franchement, les choses vous seront facilitées. Et puis bon, avec Mercure, vous tomberez obligatoirement sur des gens qui vous comprendront si vous faites une démarche, euh, ils vous faciliteront les choses, euh, euh, vous n'aurez pas à faire la queue pendant des heures ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est des détails un petit peu idiots mais qui font que souvent on termine une journée en disant ce bon, c'est pas une très bonne journée, j'ai attendu ci, j'ai attendu ça. Non, avec Mercure vous attendrez pas, euh, simplement comme toujours avec le Taureau, euh, bon ce sera peut-être un peu lent, mais ça se fera. Eh bien, deuxième période où Mercure sera vous sera favorable, eh bien c'est la période où elle sera en Vierge, hein, l'autre signe de Terre du zodiaque. ce sera du 29 août au 14 septembre une bonne rentrée hein, de toute évidence, puisque Mercure est la planète de la Vierge et c'est ce, le signe de la rentrée, et que euh, vous serez donc à votre affaire euh, avec vos clients, avec vos collègues, avec vos confrères, suivant le, euh, votre activité, et que bah, tout se passera euh, dans le, pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voilà. Euh, disons que euh, vous ferez une rentrée sur les chapeau de roue, en tout cas intellectuellement, hein, parce que alors ça marchera très bien là-haut, les, les neurones euh, seront en parfaite santé, je pense que vous les aurez bien euh, euh, reposés pendant les vacances et que vous attaquerez la rentrée avec un, un intellect en pleine forme et, et des contacts hein, qui vous seront euh, utiles plus ou moins toute l'année hein, d'ailleurs. Merci d'avoir visionné cette vidéo, je vous attends rapidement sur ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos et je vous attends aussi sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter.